Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau record qui, je l'espère, va vous faire très plaisir. Fate UHC, et eh oui, Fate, Fate, qui veut dire Fat, Fat, qui veut dire gros, gros UHC, ouais, trop bien Ouais, j'ai eu la flemme de recommencer la voix off, je suis désolé, hein. <rire> Allez, salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue pour... <rire> fate UHC saison 1. Alors, si je vous ai mis le moment d'avant, vous avez peut-être pas compris ce qui vient de se passer. Du coup, enfin, si je vous l'ai pas mis, du coup, vous êtes en mode... Quoi Mais pourquoi il rigole comme un con Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est parti pour Fate UHC, mesdames et messieurs. Fate UHC, c'est quoi Eh bah ben, bonne question. Même là, j'ai pas tout compris. Hein. Alors, en gros, on se prend dans deux mondes différents. Il y a des maîtres et des serviteurs. Et moi, je suis un serviteur, je suis la pupute de l'histoire. Pour le moment, mon objectif, c'est quoi C'est de miner, me stuffer, en attendant que mon maître m'invoque. Mais justement, qui est mon maître Eh bah, ben, aucune idée. On verra. C'est bon, j'ai le doc, c'est bon, on va pouvoir commencer, voilà. voilà. Tain, les skins sont changés et tout, c'est stylé. Je suis désolé, c'est stylé. Alors je suis serviteur, servant. Ça a changé d'ailleurs, c'est plus servant. Enfin, avant c'était servant. Maintenant c'est serviteur, il y avait que les serviteurs là, non Vous êtes servant. voilà il faut que je me fasse invoquer. Ok, il faut que je me fasse invoquer. Il faut savoir qu'on a déjà tourné le record une fois. Enfin, non, on a fait trois épisodes du record une fois. Parce que ça crache, tout bêtement. <rire> c'est bête. <rire> Mais ça accrache. D'ailleurs, attendez, je vous avais préparé quelque chose. Ah Le dessert. Oui, c'est bon vous ai préparé quelque chose. Comme à chaque record, mesdames et messieurs, je prépare mes records et j'organise des petits jeux à faire avec vous, euh, les viewers, les abonnés, parce que vous regardez sur YouTube. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Je le dis, un record sur trois. Mais c'est important pour moi que les gens qui sont sur YouTube viennent sur Twitch parce que Twitch étant mon activité principale et le meilleur site du monde, Et eh ben, je vous invite à rejoindre twitch.tv. bichard <rire> Donc n'hésitez pas à rejoindre... Enfin, euh, à nous... À nos à nous rejoindre sur Twitch, voilà, pour ceux, le lien est dans la description, voilà, pour ceux qui veulent, euh, pour ceux qui veulent, c'est, on est cool, on est gentil, on meurt pas, on meurt pas sur Twitch. Ah, hein, les viewers, les gens qui sont sur Twitch, normalement, vous pouvez dire dans, le, dans les commentaires que vous mordez pas, genre en mode, vous inquiétez pas, si vous venez sur YouTube et que vous avez jamais mis IP sur Twitch, on est gentil, on vous accueillera, parce que, on vous accueille, en tout cas, mes viewers accueillent. Si vous, vous dites, oh là là, c'est la première fois que je viens sur ton stream, Bichard, et bah, ben, vous inquiétez pas, qu'il y en a qui vont vous dire, oh, je te prends par la main, et euh, je te fais visiter... Toutes les contrées euh, Du coup oui J'ai dit que je préparais mes records. Et comme à chaque record, Mesdames et messieurs Je, je prépare un petit jeu Avec vous etc Et aujourd'hui J'ai préparé un jeu simple C'est un espèce de blind test euh, En fait j'ai réfléchi J'ai réfléchi tout bêtement Est-ce que je refais les anecdotes Ou je refais pas les anecdotes Et après je me suis dit Les anecdotes quand t'es tout seul C'est pas ouf quoi Il faut quelqu'un qui puisse jouer avec toi La dernière fois il y avait Guillaume Du coup c'était sympa Là c'est vrai que euh, Que, que, que là, euh, là Là je suis tout seul Voilà Donc c'est pas forcément La meilleure idée mais du coup, aujourd'hui, on fait un espèce de blind test, un blind test un peu spécial parce que je vais vous dire les paroles d'une chanson sans vous chanter l'air parce que j'ai un niveau en chant qui est vraiment légendaire et le problème c'est que si je vous chante l'air de la chanson, et ben, vous allez tout de suite trouver, vous voyez il y, y, y a le titre de la chanson et le, et le nom du chanteur qui va vous apparaître comme ça dans la tête. Ça va être waouh, ça va être génial. Donc non, je ne peux pas vous, oh. je ne peux pas vous chanter directement la chanson. Du coup, je vais vous dire uniquement les paroles. Vous devrez dire dans les commentaires le euh, nom du chanteur qui a fait cette chanson. Voilà, c'est tout, c'est facile, c'est simple, uniquement ça. Est-ce que ça a déjà été visité Non, mais c'est super ça. Du coup, peut-être que je peux trouver. Des biblios, il y en a pas ici, peut-être ici. Allez, on croise les doigts. Allez, super On a des biblios, c'est vraiment trop bien, oui. Et là, on s'amuse, et là, on prend du plaisir. C'est vraiment génial. Première chanson, vous devez me dire le nom du chanteur en commentaire. C'est simple, c'est très simple. Et d'ailleurs, dès que je vais vous commencer à dire les paroles, vous allez tout de suite trouver, ça, vous a, ça va vous apparaître hein, dans, dans, dans, les, dans les oreilles. Ça va, ça va être un orgasme auditif, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que, oh, il y a la deuxième bibliothèque, c'est vraiment génial. Vous êtes prêts C'est parti alors, la chanson, les paroles, je cite, deux points. Donnez, dodo donne, donnez, donnez-moi de la moulaga. Donnez, dodo donne, donnez, donnez-moi de la moulaga. On répète ça cinq fois, et après, ça change. Eh, hey De la moulaga, donnez-moi de la moulaga. Voilà, c'est simple. Donnez-moi le titre du chanteur en commentaire. Voilà, c'est simple, c'est le... voilà. Bon, bah voilà, du coup, on a eu un petit village, on a eu un petit peu de chance, c'est sympa. Dommage qu'on a pas eu d'opsie, vous savez. Non, faut pas en demander trop, vous savez, dans la vie. On n'a pas eu d'opsie, c'est pas grave. On a trouvé euh, 4 de canne à sucre. Et, euh, et euh, voilà, on a trouvé euh, 5 pommes, ce qui nous met plutôt très bien pour un début de, de partie. Euh, je vais pas vous mentir que vraiment, on kiffe. Alors, la dernière fois, j'étais servant, parce qu'on a déjà tourné le record une fois, mais ça a crash. Du coup, la dernière fois, j'étais servant encore, et j'avais un rôle, c'était quoi C'était euh, lanceur. Je lançais. Voilà et j'étais en team avec Damien. Normalement ça a changé. Normalement les teams sont aléatoires, donc on peut se retrouver avec n'importe qui. Euh, avant les teams étaient faites. Là maintenant les teams sont aléatoires. On a demandé ça quoi, à la fin du record, on s'est dit non mais vous savez les teams pas aléatoires c'est enfin, voilà quoi, c'est nul. Les gens aiment l'aléatoire la et nous aussi on aime l'aléatoire la donc l'aléa. La... La... La... La... Voilà. Et euh, les kits étaient euh, sélectionnés. Je sais plus si les kits étaient sélectionnés ou non, mais en tout cas, euh, j'étais lanceur. Lanceur, il lance une flèche, une grosse flèche, un gros dart. Franchement, c'est un chibre qui lance. Poum, poum, tu touches. Ça fait des dégâts de zone. C'est vraiment génial. J'espère ne pas l'être, tout simplement, parce que c'est pas un rôle ouf. Je vais pas vous mentir. Même si j'avais speed, quoi que j'avais speed, c'était sympa. Ah, si quoi. En vrai, ça me dérangerait pas de l'être à nouveau. Ça me dérangerait pas. Hop. Je récupère des poulets pour avoir un maximum de plumes. Euh, la canne à sucre certes mais un peu inutile Là on va se poser ici on va faire nos pommes On est environ en 800-800 c'est des euh, coordonnées strongolables hein. Sachant que la dernière fois j'avais trouvé stronghold Des petites informations j'avais trouvé longueur Avec 3 livres Death Rider 3 Ce qui était vraiment génial hein. Mais on n'avait pas trouvé de diamant Donc pour le coup euh, on savait pas trop On est beaucoup d'or Des livres pétés, mais pas de diamant Voilà c'est-à-dire que comme c'est un Google Doc, on voit qu'il y a euh, 15 personnes qui sont sur Google Doc au moment euh, où je vous parle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 15 personnes qui n'ont pas lu les règles et qui euh, improviseront. Je crois qu'il y a un craft à faire. Ah oui, il y a un craft à faire pour les masters. En gros, il y a des masters, des servants. On n'est pas dans le même monde au début. Moi, il n'y a pas le PP. Ah, oh, magnifique scoreboard. Hein. Ce serait vraiment dommage quoi de ne pas, de pas l'avoir. Franchement, je pense ça aurait été dommage. Hop, on est 26. On devait être 28. Pourquoi il n'y a, a pas des... Ah, il manque une team. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. On est déjà à la moitié de l'épisode 1 quasiment. Alors qu'on aura rien fait. Quoique, on est vachement en avance. Hein. Je crois qu'il y a quelques clean en plus sur le, sur le plugin. Du coup, ça va très vite euh, à se stuffer. Mais ouais, là, on est nettement en avance. C'est sympa. Il y a des pommes qui tombent à foison. Franchement, je pourrais faire une tarte aux pommes. Au moment où je vous parle, on est euh, durant la semaine d'inscription de la Zilane. Euh, je sais pas si ça va changer. D'ailleurs, je ferai du montage si ça a changé. Voilà. On se trouve, jamais ce moment. Euh, mais euh, on s'est inscrit avec Guillaume. Voilà, pour la Zilan, j'ai déjà commencé à train, euh, je vous l'annonce tout de suite, pour ceux qui regardent la vidéo, je vais train beaucoup les jeux, donc n'hésitez pas à venir toutes les après-midi, je, normalement je serai en stream quasiment tous les après-midi, là je vais, c'est simple, ça fait deux jours que ça a été annoncé, j'ai stream 8h et 7h, sur les deux jours, voilà, sur des jeux de la Zilan. Voilà donc euh, je suis vraiment à fond dedans J'espère que ça va bien se passer euh, Mais voilà du coup euh, J'essaie de faire un maximum Guillaume a pas trop la possibilité de train Donc je vais essayer de carry pour deux Même si ça va être compliqué Mais voilà en tout cas euh, ça, va être, euh, ça va être quelque chose Donc n'hésitez pas à passer sur les streams Si euh, ben on repousse pour un petit coucou pour dire allez bonne chance les gars euh, franchement euh, je crois en vous totalement faux, je sais que vous allez gagner totalement faux, euh, objectif pas être dernier totalement vrai mais voilà des trucs comme ça tu vois du coup on va se rapprocher euh, du 0-0 un petit peu, bon ça sert à rien mais parce que en vrai ça sert à rien on peut s'enterrer là en fait on peut s'enterrer là parce que on va être téléporté au bout de... bah dès que mon, ma... dès que mon maître à moi aura fait euh, mon maître, oh mon maître oh je veux me faire fouetter par mon maître retire ce que tu viens de dire parce que t'as pas vu la tête de ton maître Dès que mon maître aura crafté le, le, le truc pour m'invoquer, eh ben, il pourra m'invoquer, et euh, dès qu'il m'aura invoqué, bah, je crois que je reçois un gros message euh, dès qu'il a commencé à m'invoquer. En mode, euh, vous allez être téléporté dans 60 secondes C'est vraiment génial. Et euh, dans ce cas, euh, dans ce cas euh, bah, je vais être téléporté, c'est comme ce comme moment. Et, euh, euh, et j'aurai la, la chance de pouvoir rencontrer mon maître pour la première fois de la partie. Allez hop, voilà, on va s'enterrer là, c'est vraiment très bien. J'ai pas... Ah oui, le pack pour ceux qui se demandent. Le pack le pack, c'est le paresse Voilà, le paresse euh, C'est Beast qui l'a fait. Il le sortira sur sa chaîne YouTube quand il aura fini hein, de l'édite, je pense. Putain de l'eau. C'est déjà un début de cave. En ça, on prend du fer. Hein c'est vraiment génial. Je sorte de 7h de stream, donc je suis un peu fatigué, je vous mens pas. Mais bon, j'avais pas anticipé le fait que je devais euh, faire. Enfin en vrai, c'est le genre de record qu'on a oublié. Je vous dis tout de suite. Beaucoup de gens l'avaient oublié. Et euh, Nanox a mis un message pour dire Eh, hey, c'est ce soir, les gars Mettez vos pseudos. Hein Et là, on a fait Ah Ah, c'est ce soir Ah oui euh, ah, d'accord récupère ça, c'est vraiment génial. J'ai quoi faire des flèches, ce serait bien qu'on trouve euh, un arc. Même si, euh, je sais pas ça va vachement être utile. Je sais que c'est 3 pièces maximum. Avec du P2. Mais bon. Vous voyez dans le table, le table est beau. Les pseudos sont cachés, on voit juste des masters et des survivants euh, ou des servants. C'est vraiment magnifique. Et ça doit être en dessous de moi. Hein. C'est au-dessus là. Je crois que c'est au-dessus. On va ça aller récupérer l'eau, comme ça on, aura, euh, on en aura déjà. J'espère juste que c'est pas trop haut. Voilà, c'est parfait, on va récupérer un peu de fer. Hmm. Ah non, il a rien. Bon, allez, on descend. Ça sert à rien. On va aller descendre directement en couche 11. J'ai les coordonnées d'activé, je sais même pas si c'est autorisé. Attends, si je fais le 3-way, il y a les coordonnées. Du coup, vas-y, Annika. Oh, oh En plus, je suis en couche 6, lol. C'est marrant. C'est marrant. Ah, 5 minutes avant l'activation du PVP. Et dans 5 minutes, ça va être la fin de ce premier épisode de Fate UHC. Fate UHC, fate, fate, euh, si t'enlèves le E ça fait fat, et du coup fat ça veut dire quoi en anglais, ça veut dire gros, et du coup c'est UHC gros Alors les diamants sur son pack sont verts, hein, pour ceux qui veulent savoir, alors je sais même pas si vous aurez la possibilité d'en voir dans cet épisode, en tout cas normalement dans le prochain épisode 8 euh, Quoique je m'avance peut-être un peu trop parce que... Il suffisait de le demander, il suffisait de le demander, non en vrai, il suffisait de le demander En plus c'est un sacré beau filon, en plus c'est un beau filon, euh, moi franchement, je valide, non franchement, voilà euh, du coup voilà, la, la vie est faite pour être vécue. 9 diamants dans un petit filon comme ça, dans un filon comme ça. Oh là là, ça fait plaisir. Oh là là, c'est vrai que. Voilà. Bon bah je sais pas si vous aurez la possibilité de voir l'or qui est euh, euh, doré sur ce pack. Hein. L'or étant jaune. Du coup j voilà, j'espère. Non c'est du charbon. Non c'est pas le bon. Bon ça marche que pour le diamant vraiment. Je sais pas si vous aurez la possibilité de revoir le diamant durant cet épisode. En tout cas ce sera dans l'épisode prochain. J'ai un bout de pain qu'il faut que je mange. Sinon euh, ça je gâche du steak. Et on n'a pas envie de gâcher des steaks dans une vie parce que il euh, y a des euh, endroits où on ne mange pas, donc on va manger ce bout de pain. Bon oh, bah on récupère ça, bon, mon master veut pas m'invoquer. Hein. Mon master veut pas m'invoquer. Hein. Je crois qu'il m'aime pas. Deux minutes avant la fin de l'épisode, le PP sera actif sauf dans mon monde. Dans mon monde, le PP n'est pas actif. Je précise. Il y, y a un truc à droite, il y a de l'eau. Je l'entends, je l'entends. Je sais pas combien de temps dureront les épisodes. Normalement, ils dureront pas très longtemps parce que euh, je suis tout seul, on va dire. Du coup, j'anime tout seul. Autant dans Bits Cupidon, je parlais avec Guillaume en même temps, du coup je savais pas quel moment fallait couper, quel moment fallait pas couper. Même si vous avez comparé les deux épisodes, vous avez vu qu'il y a des moments où il parle, qui qu sont pas dans ma vidéo, ou des moments où... où que moi j'ai mis et lui il a pas mis. Mais là, pour le coup, euh, bah si je devrais quitter, bah je quitterais. Voilà. <rire> c'est tout. On passe par ici. Bon bah voilà. Dans 30 secondes, c'est la fin de ce premier épisode de Fight UHC, j'espère qu'il vous aura plu. Il a pas eu grand chose, on a retrouvé juste de l'or, du diamant, c'était assez marrant. Oh non! Oh, je me suis chié dessus, plus jamais tu fais ça! Oh! Oh! oh, oh bon bah voilà, c'est sur ça qu'on finit cet épisode! Oh, j'ai eu si peur! Oh non, non, non, non, j'aime pas! Non, j'aime pas! <rire> Allez, à dans deux jours, tout le monde, bisous! Marc, je me suis chié dessus, si tu t'es chié dessus quand le zombie m'a tapé! dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans deux jours pour un deuxième épisode de Fate UHC. Fate UHC, ça veut dire gros, bref, j'ai déjà assez dit. Bonsoir à tous, mes chers compatriotes.